L'année dernière Fitbit nous avait proposé le Fitbit Charge 4 Qui était un des premiers bracelets connectés intégrant un GPS Oui un GPS Cette année Fitbit nous propose le Charge 5 Alors qu'est-ce qu'il y aura de plus Vous allez voir ils ont encore fait fort au niveau de la technologie qu'il y a dans ce petit bracelet Mon test du Fitbit Charge 5 c'est maintenant La gamme Fitbit Charge est pour moi le haut de gamme du bracelet connecté, qui va inclure à la fois technologie, savoir-faire et suivi de santé. On garde bien entendu l'aspect d'un bracelet connecté, sinon on arriverait plutôt sur une montre. Cette année, le Fitbit Charge 5 ne déroge pas à la règle. Ce bracelet connecté a encore tout au niveau du design d'un bracelet connecté. Vous avez peut-être vu ma comparaison entre le Charge 4 et le Charge 5. Notre Charge 5... A cette année un petit aspect moins brut, plus arrondi Il va bien entendu conserver un écran, un cardio mètre à l'arrière Et dans la boîte, une autre taille de bracelet est livré avec Vous allez avoir un bracelet pour les petits poignets et un pour les grands poignets Vous avez peut-être vu du coup les nouveautés par rapport à la Charge 4 dans ma vidéo dédiée, on va avoir notamment au niveau du design un écran AMOLED avec des couleurs. Oui, au niveau de la Charge 4, on était sur des nuances de gris. Là, on va être vraiment sur un écran couleur qui sera 50% plus lumineux que celui de la Charge 4. C'est un écran de 1 pouce. On voit que l'écran ne fait pas tout le boîtier. Hein. On a quand même des délimitations au niveau de l'écran autour. Ça reste quelque chose de simple. Pour plus de précision, l'écran mesure. 21,93 mm par 14,75 mm C'est assez petit mais par rapport à des bracelets connectés On a quand même une belle vision, un bel affichage Vous l'aurez compris on reste sur un design assez simpliste Mais qui fait le job et surtout qui a un petit peu évolué Qui a un petit peu rajeuni par rapport aux éditions précédentes Après on reste dans le même état d'esprit Et ce qui est vraiment intéressant c'est ce que le bracelet va intégrer en plus On parle de l'affiche technique Je vous le disais en introduction ce qui avait un petit peu bouleversé le game au niveau du Charge 4 c'était le GPS intégré Là bien entendu on va avoir encore ce GPS intégré Je vous rappelle qu'il est disponible à 179,95€ et il va du coup avoir des nouveautés en plus que ce GPS C'est la première fois que je vois ça sur un bracelet connecté Mais on aura sur le Charge 5 un ECG Oui un électrocardiogramme Ce qui est vraiment déjà peu répandu sur les bandes connectées Il y sera sur ce bracelet Bien entendu ce serait trop beau parce qu'il n'est pas encore actif il n'est pas encore activé sur le Charge 5 Ça devrait arriver, c'est annoncé prochainement Mais on n'a pas de date encore Donc on espère que ça ne va pas mettre 15 ans à arriver Car c'est une très grosse nouveauté Mais je ne pouvais pas la tester Après on aura le capteur de Fibit Le capteur AED D'activité électrodermale Qui va permettre une meilleure gestion du stress On va en parler juste après Sinon on retrouvera dans la fiche technique ce qu'on avait sur le Charge 4 C'est à dire un accéléromètre 3 axes Un capteur cardiaque infrarouge Un capteur de SPO2 un capteur de lumière ambiante, le Bluetooth, le NFC, etc On aura aussi une petite nouveauté, je crois pas qu'elle y était sur le Charge 4 C'est un capteur de température corporelle On sera sur une résistance à l'eau 5 ATM Et une batterie d'une semaine Voilà pour les caractéristiques techniques, voilà pour le design Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en parlant des fonctions smart Les fonctions smart sur ce bracelet connecté, vous le savez, bah vous le voyez déjà au niveau de la longueur du test, on a quand même moins de fonctionnalités, euh, que ce soit santé, sport et surtout smart par rapport à une montre connectée, parce qu'on n'a pas un OS ouvert dedans, mais on a quand même quelques possibilités, la possibilité de faire du basique. Déjà, comment se passe la navigation On a un bracelet qui n'a pas de bouton, vous allez voir que les, le boîtier en acier peut permettre de prendre des mesures de santé notamment le cg et notamment la ED mais on n'a pas de bouton pour pouvoir je sais pas aller revenir en arrière etc sur les côtés tout va jouer avec le swipe vous allez pouvoir déjà activer l'écran soit en levant on le verra dans l'application soit du coup en double tapant après, vous allez pouvoir swiper de haut en bas pour arriver sur les raccourcis, pour le paiement, l'allumage auto, verrouillage d'eau, le mode nuit, etc., les paramètres. Ensuite, lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va retrouver notre, un peu notre historique, avec les nombres de pas aujourd'hui, les activités, la fréquence cardiaque, le sommeil, les activités sportives. Lorsqu'on va swiper de droite à gauche, on sera sur une sorte de menu, où on aura les notifications, pouvoir lancer une activité sportive, pouvoir mettre un réveil, un minuteur et lancer une mesure AED et je pense que ce sera à la suite un ECG très bientôt. C'est simple, c'est efficace, c'est la navigation sur un charge 4 et un charge 5. Qu'en est-il de la personnalisation maintenant Vous allez pouvoir télécharger différents cadrans, différents types de cadrans et les mettre bah, sur le bracelet. Vous allez voir, il faut retrouver l'application Fitbit. Là, vous allez aller dans votre bracelet, Charge 5, et dans Clock Face. Là, vous allez pouvoir avoir différents, voilà, différents cadrans, le, le plus simple au plus complexe, au plus stylé. Bref, vous allez pouvoir complètement personnaliser ceci. Si, par exemple, je veux passer sur un cadran, lequel Celui-ci. Je clique, j'installe, c'est en train de s'installer. Et une fois installé, on va le retrouver sur le cadran. Voilà. Vous allez pouvoir aussi, toujours via l'application, personnaliser les bah, les apps, c'est-à-dire ce que je vous ai montré en défilant de droite à gauche, etc. Vous allez pouvoir en désinstaller, en installer, etc, etc. Ça, c'était pour la personnalisation. Maintenant, on va rentrer dans les fonctionnalités vraiment smart. Qu'en est-il des appels Tout d'abord, le bracelet ne permettra pas de répondre à un appel. Il n'y a pas de micro ni de haut-parleur. Mais vous allez quand même avoir une notification lorsqu'on vous appelle. Le bracelet va vibrer. On pourra du coup refuser l'appel ou accepter l'appel lorsqu'il est accepté bien entendu on va le retrouver sur notre téléphone lorsqu'on va le refuser on va le refuser maintenant qu'en est il des sms là il va y avoir deux possibilités si vous êtes associé à un iphone vous allez pouvoir recevoir les sms recevoir simplement les notifications de sms regardez ça vibre vous allez pouvoir cliquer et voir un bon bout de la notification le problème c'est qu'après le message est quand même tronqué. Vous pourrez simplement effacer la notification. Par contre, si vous êtes associé à un mobile Android, vous allez recevoir un SMS et là, vous allez pouvoir répondre, mais répondre simplement avec des réponses rapides. Mais c'est déjà ça. Ensuite, lorsqu'on va vous envoyer une photo, une image par SMS ou via une application de messagerie, vous n'allez pas avoir l'image. Vous allez avoir juste pièce jointe, une image. Et qu'en est-il des smileys Vous allez avoir les smileys, mais en vraiment tout petit. Mais c'est déjà ça. Puis maintenant parlons des notifications de manière plus générale. Les notifications de messagerie telles que WhatsApp, Viber, Messenger, ça va dépendre de la messagerie. Pour savoir quelles notifications on peut recevoir, il suffit d'aller directement dans l'application. En lançant l'application Fitbit, vous allez pouvoir aller dans Notifications et paramétrer les notifications que vous voulez recevoir. Vous allez voir que il y en a assez. Il y a Messenger, il y a Viber, il y a Twitter Telegram, Messenger, Instagram, etc, etc. Vous pouvez aussi tous les activer si vous préférez. Du coup, après les avoir activés, ça va vous permettre de recevoir les notifications de Viber, de WhatsApp, etc, etc. Les notifications, ça va être comme les SMS. Au bout d'un moment, elles vont être tronquées. Vous n'allez pas pouvoir lire l'intégralité d'un message ou d'un mail. Une fois passé, vous allez bientôt, bien entendu pouvoir re retrouver vos notifications dans Notifications. Et tout est effacé. Qu'en est-il maintenant des musiques même en lançant une musique sur votre téléphone vous n'aurez pas malheureusement la possibilité de les contrôler avec une des applications du Charge 5 C'est dommage on aurait bien voulu quand même au moins changer les musiques et mettre pause Mais bon ensuite au niveau des fonctionnalités smart vous allez avoir les, les alarmes, réveil qui va vous permettre d'avoir un réveil intelligent Qui vous réveillera en fonction de votre phase de sommeil puis les minuteurs et c'est à peu près tout sans oublier bien entendu le paiement oui, via le NFC, vous allez pouvoir payer avec votre Fitbit. Dans paiement, vous allez pouvoir déverrouiller avec un code. Si vous avez une carte compatible, payez directement en boutique. J'ai pris bien entendu un, une carte chez Boursorama, moi, parce que vous êtes beaucoup à me demander le paiement sur les montres, etc. Et ben j'ai pris la carte et du coup, c'est aussi compatible Fitbit Pay. Donc, voilà, au niveau des fonctionnalités Smart. Maintenant, on va parler des fonctionnalités de santé. Là, on va avoir différentes fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités. Mais on va avoir aussi différents cas de figure. Le bracelet connecté, le but, c'est de le mettre sur le bras et de l'oublier un petit peu, qui suivent notre santé. On aura quelques fonctionnalités, les SMS, etc. Vous allez pouvoir euh, lancer un scan euh, AED, lancer une activité physique. Mais le but, c'est sur le bracelet d'avoir, on va dire, la base des informations. Ensuite, on va tout retrouver sur l'application Fitbit. Et là, vous allez avoir, je vous le disais, deux possibilités. Soit vous avez pris Fitbit Premium, et vous allez avoir plus de suivi de santé, on va les voir ensemble hein, bien entendu, soit vous l'avez pas, comme moi, et ça va être restreint. Il y a 6 mois offert lorsque vous achetez ce bracelet sur Fitbit Premium, si vous l'avez jamais eu gratuitement je pense, parce que moi, ils me l'ont pas proposé. Pour avoir notre suivi de santé, si on parle des informations de santé de base, vous allez pouvoir du coup, swiper de base en haut, et là je vais retrouver mon nombre de pas, nombre de kilomètres, après les activités par heure, pour que je me bouge un peu les fesses, Ma fréquence cardiaque, le sommeil d'hier, la SPO2 et l'activité physique. Je n'aurai pas la possibilité de cliquer pour avoir plus d'informations. C'est vraiment la base. Ensuite, on va retrouver tout ce suivi de santé sur l'application. Là, si on est sur Android ou iPhone, ce sera la même chose. Je lance l'application Fitbit et je vais aller dans « Aujourd'hui ». Là, j'aurai mon écran de bord où j'aurai mon nombre de pas que je viens de vous montrer sur, la, sur le bracelet avec le nombre de kilomètres, les calories, les zones d'activité, la gestion du stress... Le sommeil, les exercices, les indicateurs de santé, le rythme cardiaque, etc. etc. Si on s'attarde à chaque chose, genre si je clique sur le nombre de pas, je vais pouvoir voir ma, mon historique sur la semaine. Cette semaine, on est lundi, 2714 pas aujourd'hui. Dimanche, 11 000 pas. Je vais pouvoir cliquer sur la journée de dimanche et voir voilà, la synthèse heure par heure, etc., etc. Jour par jour. Pareil avec le nombre de kilomètres, pareil avec le nombre de calories brûlées. Ça, ces informations sont disponibles premium ou pas premium. Je suis sûr que vous allez me demander directement qu'est-ce qu'on aura en plus au niveau premium. Je vais vous le dire directement. C'est 6,60€ par mois si vous partez sur un an. Et vous allez avoir l'analyse de la gestion du stress. En plus, les informations de score de sommeil plus poussé, en plus les indicateurs de santé ce qui est une nouveauté mais qui est que disponible pour le premium et des analyses personnalisées plus des défis etc etc en gros moi je vous ai montré le nombre de pas de mes activités quotidiennes si je vais sur gestion de stress je n'aurai rien à part ce que j'ajoute à la main parce que si je veux voir la répartition complète on me demande de payer le premium je vais avoir aussi la pleine conscience qui va me permettre d'avoir par contre là des méditations mais du coup tout ce qui est lié à l'AED, euh, bah voilà, ça serait plus intéressant de le suivre avec la gestion du stress qui est premium. Ça, c'est dommage. Au niveau du sommeil, en tant que non premium, je vais avoir mon suivi de sommeil. Il est plutôt complet, il est plutôt bien suivi, il nous permet d'avoir la SPO2 pendant le sommeil, il nous permet d'avoir les différentes phases de sommeil, la courbe d'oxygène, vous voyez, mais... On voit que certaines choses sont verrouillées, comme la fréquence cardiaque du sommeil, si je fais en savoir plus, il faut avoir le premium, et l'agitation pendant le sommeil. Si je le veux, il faut aussi payer. Et ça, bah, je vous l'avais dit que c'était quand même dommage euh, Lorsque j'avais fait le test des Fitbit Versa 3 et Sens Et bah, c'est toujours dommage Parce que mon sommeil, j'ai la base C'est bien fait mais j'aurais bien aimé avoir mon rythme cardiaque et mon agitation Pareil, la nouveauté, c'est l'indicateur de santé C'est une nouveauté qui est disponible sur ce bracelet On va pouvoir avoir ma fréquence respiratoire Mais si je veux aller plus loin Pour avoir des informations personnalisées En plus des informations qui sont là Comme la variabilité de fréquence cardiaque la température cutanée etc etc si je veux aller plus loin pour avoir une tendance sur une plage personnalisée ou une tendance sur 30 jours et ben là il va falloir aussi devenir premium et c'est dommage parce que vous voyez fréquence respiratoire c'est quand même intéressant on nous donne des informations on nous donne un petit peu des, des amuse-bouches mais ça en vrai ça peut suffire ça peut suffire euh, pour la plupart des gens si vous voulez savoir votre température cutanée si dans la nuit vous perdez un petit peu de degrés ou vous en prenez vous allez avoir quand même les informations de base mais on pas la personnalisation. En fait, on se sent un petit peu restreint parce que on nous dit, bah il y a plus, il y a mieux mais il faut payer. Et ça c'est dommage parce que c'est quand même un des bracelets les plus chers 179,95€ c'est quand même dommage de, de ne pas tout avoir directement. Parlons maintenant du suivi cardiaque il va être continu, on va avoir nos plages de fréquence cardiaque, on l'aura sur toute la journée d'hier par exemple bref, c'est aussi assez précis, assez détaillé il manque par contre là dessus quelques petits conseils, quelques petites informations je trouve mais voilà quand on va sur les historiques il y aurait pu avoir quelques explications en plus on va trouver par contre des explications lorsqu'on va cliquer sur les en savoir plus pour afficher les seuils de fréquence cardiaque utilisés pour avoir des alertes si notre fréquence cardiaque est trop faible ou est trop haute pour finir on va pouvoir avoir les heures actives savoir du coup quand on a bougé on a des petites alertes si on le veut qui nous dit de nous lever lorsqu'on est inactif pendant trop longtemps et après, alimentation, poids, quantité d'eau, ça, ça va être à mettre manuellement. Grosso modo, c'est ce qu'il en est pour la santé actuellement. Sur le suivi, on est presque comme du Fitbit Charge 4 parce que je n'ai pas le premium. Je vous parlais d'une des nouveautés, ça va être le capteur AED, le capteur d'activité électrodermale qui va permettre de gérer le stress. Il va falloir faire une activité AED, lancer, toucher les deux extrémités, et pendant trois minutes, se détendre. Le brassier va nous faire une séance qu'ils appellent de pleine conscience, et après, du coup, vous allez retrouver ça dans pleine conscience, où je vous le disais, il y avait les méditations. Là, je vais plus entrer dans le détail de ça, parce que c'est une des nouveautés. Vous allez avoir, du coup, vos différents scans que vous avez fait, par exemple, celui d'hier, celui d'avant-hier, etc., où il y aura la fréquence cardiaque au départ, de la mesure et après vous allez pouvoir cliquer, on va vous dire comment vous avez réagi vous allez donner votre situation si vous étiez calme etc et ça va vous permettre d'avoir un petit peu ce suivi mais je vous le disais qui aurait été très bien complété par la gestion du stress qui est premium. électrocardiogramme pas disponible encore je vous ferai une petite vidéo lorsque ça sortira pour mesdames vous allez pouvoir aussi avoir un suivi de cycle menstruel et ensuite on aura parcouru toutes les données de santé donc on va parler du sport Je vous le disais, sur ce bracelet, on va retrouver bien entendu le GPS intégré. Ce qui va nous permettre de suivre une activité sportive sans forcément d'avoir le téléphone à côté. Vous allez pouvoir du coup lancer un running, une session de vélo, natation, tapis de course, musculation, exercice à intervalle. Vous lancez, on voit en haut que le GPS est en cours de recherche. Vous pouvez commencer ou vous pouvez définir un objectif, activer les notifications, activer le GPS, pose auto, affichage, etc., etc. Vous lancez et vous aurez... Différentes informations comme l'allure, l'allure moyenne, la fréquence cardiaque, les calories, les pas, l'heure, les kilomètres, le temps, les zones d'activité cardiaque, etc. etc Pour arrêter, vous remontez, vous arrêtez, vous terminez et le tour est joué. Ensuite, ces activités sportives vont se retrouver aussi sur l'application. C'est là où on va avoir du coup vraiment l'historique de l'activité. Il sera possible de voir le suivi GPS par défaut, par zone cardio, par rythme. Vous allez pouvoir aussi avoir vos tours par kilomètre, votre allure. Bien entendu en haut vous allez retrouver la distance, le temps et l'allure Les temps dans les zones d'activité cardiaque, les zones active, le suivi cardiaque la courbe et l'impact sur la journée avec les nombres de pas les calories brûlées etc etc c'est aussi assez simple on n'a pas tout parce qu'on est sur un bracelet on n'a pas d'altimètre, on n'a pas l'altitude les, les dénivelés etc etc mais c'est assez précis car oui comme d'habitude lorsque je teste un bracelet ou une montre je compare une ceinture cardiaque au cardio fréquence du bracelet ou de la montre. Dans ce cas là regardons ce que ça a donné sur la moyenne cardiaque sur le bracelet je suis à 149. Sur ma ceinture, à 150. Donc un battement de 15 par minute de moyenne, c'est plutôt convenable. Sur le max, ce qui est aussi très important, on est sur le bracelet à 168 contre 166 sur la ceinture à deux battements de cœur par minute près, c'est aussi très correct pour un bracelet connecté à 179 euros. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir si le bracelet suit les pics de descente, de remontée de descente. Et là, on voit lorsqu'on superpose les deux coups que c'est plutôt bien suivi. Il pourrait être plus précis, mais je vous le rappelle, on est quand même sur un produit bracelet connecté. Et par rapport à ce qui est fait chez la concurrence, on est quand même assez précis, même très précis. On connaît le savoir-faire de Fitbit sur les mesures de santé, les mesures cardiaques, les mesures de sport. Et ben là, c'est respecté. C'était comme sur le Charge 4, il était assez précis et on y est aussi. Au niveau maintenant de la précision de GPS, j'ai testé bien entendu toujours le GPS du bracelet face à le GPS de mon téléphone sur plusieurs styles d'activité. Marche, vélo, trottinette cette fois-ci et aussi sur un footing on voit que ça reste assez convenable par exemple sur mon activité là qu'on vient de voir j'étais sur le bracelet à 3 120 km 120 contre 3 60 km 60 sur le téléphone donc 60 mètres, je valide donc la précision du GPS, qu'en est-il maintenant la précision du podomètre, ça c'est aussi super important, sachant qu'on peut enlever les bracelets et se servir du Fitbit Charge 5 comme un podomètre aussi et c'est ce que j'ai fait, d'habitude je mesure la précision sur le poignet mais là je pouvais carrément le glisser dans ma poche à côté de mon on peut le mettre et voir Comment ça marchait C'est clair que dans cette situation j'ai eu une meilleure précision Que j'aurais eu en le laissant sur mon poignet En faisant des fois des gestes même sans marcher Mais ça me permet vraiment de voir Et de vous montrer avec ce tableau Que le Fitbit Charge 5 est presque aussi précis Que mon podomètre lorsqu'ils sont à côté Dans ma poche Et ça c'est plutôt pas mal La précision est plus que validée Lorsque je le mets sur mon poignet Lorsque je l'ai mis sur mon poignet pour le reste des tests On arrivait des fois à une précision à de 5 à 10% Ce qui est dans mes tests de montres connecté Ou de bracelet connecté convenable lorsque ça arrive de façon exceptionnelle. Donc au niveau sportif c'est validé. Alors maintenant qu'en est-il de l'autonomie L'autonomie de ce Fitbit Charge 5 est annoncée à 7 jours. 7 jours et c'est plutôt correct. Je suis arrivé aux alentours de 5-6 jours en fonction de mes utilisations. Lorsque j'utilisais vraiment le bracelet comme un bracelet connecté, c'est-à-dire je regardais juste mes notifications, je m'amusais pas à faire du AED, euh, etc. etc. J'arrivais plutôt aux alentours de 6 jours. Lorsque je faisais de l'AED tous les jours pour voir ce que ça faisait, je faisais des activités physiques, on était plutôt sur du 5 jours. Mais il se laisse vite oublier et vous pouvez le garder facilement une une semaine sur le poignet et ça je valide. Alors maintenant quels sont les points positifs et les points négatifs Quels sont les points positifs et points négatifs tout d'abord premier point positif le nouvel écran en couleur amoled sur un bracelet qui a une autonomie de 5 à 7 jours c'est vraiment top le design le petit renouveau du design vraiment donne une petite fraîcheur en plus à ce bracelet surtout avec cet écran en couleur c'est top d'avoir fait ce petit renouveau et je trouve que la gamme charge de fitbit s'impose encore comme le bracelet haut de gamme le deuxième point positif on va dire qui sera positif euh, prochainement c'est d'avoir ajouter encore de la technologie en plus le cg qui est là mais qui est pas actif c'est quand même un point positif pour les gens qui l'auront lorsque ce sera actif et l'AED permet d'avoir aussi des fonctionnalités de santé encore plus avancées pour un bracelet connecté c'est ce que certains recherchent le troisième point positif c'est vraiment la prise en main assez simple vous allez pouvoir avoir Fitbit Pay vous allez pouvoir avoir vos notifications assez limitées mais répondre rapidement à des sms si vous avez un mobile android bref ça va vous permettre quand même d'avoir un bracelet fonctionnel. Qu'en est-il des points négatifs maintenant Mon premier et grand point négatif, ce qui sera souvent je pense un point négatif avec les produits Fitbit, c'est le premium. C'est vraiment dommage, c'est des bracelets assez chers, c'est des produits assez chers 179 euros pour un bracelet connecté, on est sur le haut de gamme, je vous le disais. C'est vraiment dommage de devoir, même si on a six mois offerts, de devoir payer plus pour avoir des informations de suivi complémentaires, supérieures et ça pour moi c'est un gros point négatif de devoir se dire que vous achetez ce bracelet connecté et que potentiellement vous allez devoir mettre la moitié du prix du bracelet par an pour avoir toutes les fonctionnalités. Le deuxième point négatif pour l'instant ça va être que le CG n'est pas actif. On va pas se mentir, c'est dommage de lancer un produit sans que tout soit activé. Et surtout, on n'a pas vraiment de visu sur quand il va être activé. On sait que sur les anciennes Samsung, on a attendu presque deux ans que ce soit activé en France. Et là, si vous achetez ce, ce, ce bracelet pour le CG et que ça sera dans deux ans, bah vous l'allez dans l'os. Mon troisième point négatif quand même, ça va être la gestion des musiques. J'aurais aimé avoir la possibilité de contrôler ma musique. Une manette Play suivant précédent. Voilà les amis pour mon test complet du Charge 5. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite si vous voulez plus de précisions sur le Fitbit Charge 4, allez voir mon comparatif avec le Charge 5 et Charge 4 et même d'aller voir mon test du Fitbit Charge 4. En attendant, vive à fond vivez Merci et à bientôt sur ma chaîne.